« Un lion à la maison » d'Emmanuel Ekaout. Pour mon anniversaire, mon tonton qui habite en Afrique m'a offert un lion. Contrairement aux idées reçues, le lion prend peu de place. Une niche au jardin lui suffit amplement. Vous pouvez également installer un panier dans le salon si vous désirez qu'il reste près de la famille. Attention toutefois à son alimentation. Le lion est un animal gourmand. Il faut prendre garde à son poids. Évitez les friandises, à l'exception d'un os à ronger de temps à autre. Concernant sa toilette, vous pouvez lui faire prendre un bain une fois par semaine, histoire de garder son poil soyeux et brillant. Par ailleurs, une petite coupe de temps à autre lui fera le plus grand bien. Soyez créatif, votre lion appréciera d'autant plus.